Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je trouve que après une longue journée comme cela, c'est un grand plaisir d'avoir l'impression d'avoir un peu d'autorité. C'est-à-dire qu'on demande le silence et le silence s'établit. Mais alors là, c'est grave parce que personne ne rit. Alors ça, ça montre qu'ils qu sont vraiment fatigués. Well. Euh, donc ce soir, nous avons le, le grand plaisir d'accueillir, c'est d'ailleurs la deuxième fois, ou la seconde fois, euh, Laurent Fabius euh, pour un dîner euh, de gala de la World Policy Conference. Euh, la dernière fois, je, je, je crois que c'était à Monaco, mais il faut, je n'ai pas, pas, pas vérifié, mais c'était en tout cas au Cannes peut-être. Et euh, ce soir, en fait, nous allons parler du euh, climat. Non pas, non pas de la météorologie, puisqu'il pleut ce soir à Abu Dhabi, si j'ai bien compris, mais bel et bien du climat. Je rappelle, pas tout le monde le sait ici, que Laurent Fabius a été le chef d'orchestre d'un événement qui a été extraordinaire, y compris dans, son, dans la manière dont il a été conduit et, et, et la manière dont il s'est conclu, c'est-à-dire la fameuse COP 21. Et nous en sommes maintenant à la COP 27. La COP 28 sera d'ailleurs ici même dans un an. Et on va dire que les choses ne se passent pas très bien. Bon. Voilà. Alors maintenant, après avoir remercié très chaleureusement Laurent Fabius d'être parmi nous, je rappelle ce que tout le monde sait aussi, il est le président du Conseil constitutionnel, en france nous n'allons pas parler de ces sujets français mais bel et bien de euh, l'évolution disons de la diplomatie du climat je lui passe donc avec grand plaisir la parole euh, laurent fabius will speak english uh, i hope that uh, Well, it's possible to have a simultaneous translation. Normally, I mean, the devices should be distributed soon. But it's uh, probably better to start at least with the English language to make uh, sure that the maximum number of people can uh, understand. Alors, merci infiniment, cher Laurent Fabius. Et je vous cède, non pas le micro, parce qu'il ne sera pas nécessaire, mais la parole est le pupitre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Thierry, et c'est un plaisir pour moi de me retrouver dans cette conférence euh, dont la réputation tient au fait qu'elle analyse en général le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on souhaiterait qu'il soit. Now I will switch to English, Pigeon English. Um, I will start from um, COP 21, uh, which was held in Paris, and which I had the honor to prepare and to chair. Uh, I won't go into the details about the possible consequences of Uh, climate warming. You'll, all of you, you know that. you know that directly. For instance, this year, uh, in all our countries, uh, there has been a lot of disasters, uh, heat waves, uh, floods, um, a series of uh, catastrophes. and uh, one has to bear in mind, that these disasters have taken place when uh, the increase, average increase of uh, climate compared to pre-industrial era is only 1.2, 1.2 degree. And the best we can hope, but unfortunately it's not the present trend, The best we can hope would be 1.5. Uh, many people say that uh, the trend, if uh, we fulfill our commitments, will be about 2.5, and some people say that uh, it could be more than three degrees. Which let us imagine uh, what would be the consequences if these figures reach. Okay. Therefore, I will not insist on this. I will start uh, from COP21, uh, which was a success uh, not because of, well, not only because of French diplomacy, but uh, because there was the extraordinary conjunction between what I call uh, three planets. The first planet is the scientific planet. And we have to pay tribute to scientists, to engineers, uh, who are doing, who have done, and who are doing a tremendous job. I say that because when we are thinking about the future, uh, we have to consider that a key factor, and let us never forget that, will be innovation. Innovation. Not because uh, we are believing in a sort of miracle But uh, things have uh, moved forward in a formidable way. Uh, and I take an example. Uh, do you know that within three years, in 2025, renewable will overtake coal as the main source of electricity production throughout the world? which was impossible to imagine a few years ago. Therefore, innovation is a key. And it was possible in uh, Paris to have the scientific planet with us. Okay. The second planet is uh, what I would call the civil society planet. I mean cities, regions, public opinion, uh, public and private companies, obviously, and governments. And it is true that in Paris, uh, the international uh, situation was such that it was possible to get everybody together. Uh, from that moment, the situation today is, is quite different. Not for public opinion, because public opinion is more and more aware of the reality of climate change and of the necessity to fight against it, uh, nor for uh, cities, universities, regions uh, which are doing a good job. It's true too that in our different corporations uh, now nearly everybody uh, thinks in terms of uh, ESG and it's a new factor and it's very positive. And it is true also that In the world of finance, I will get back to it in a few minutes, uh, there has been a lot of changes. Anyway, uh, in Paris, uh, it was possible to have uh, this uh, civil society uh, together uh, with us. And the third planet was the government's planet. Because at that time, and unfortunately today it's different, uh, we had Uh, uh, United States, China, Europe, India, and a series of other countries with us. And obviously, uh, the fact that these big powers and big emitters uh, did agree, uh, it was a very strong argument, not to force, but to convince the other ones to sign. And it is true that the Paris Agreement has been accepted by everybody because the rule in the COPs is that if any single country says no, there's no agreement. Okay. And you know what uh, have been uh, the main figures. Uh, probably you're not familiar with the treaty itself, with the 29 articles and 140 paragraphs of decisions, but you know the main figures. 1 degree point five, or 2 degrees. Uh, the fact that at the middle of the century, uh, every country has to be uh, climate neutral, uh, CO2 neutral. The fact that um, every single country has to deliver what we call nationally determined contribution, commitments. And uh, commitments have to be enhanced. Uh, at least every five years. And these are, today, uh, the objectives and the commitments that every single country has taken in Paris. Okay. Therefore, when uh, we are uh, looking at the future, uh, let's remember that innovation is key, evaluation is key, and international cooperation is key. What was the result of it? Uh, before Paris, the trend was between three degrees and four degrees. The objective of Paris and the commitment is 1.5, and today it's about 2.5, which is much better than before, but which is not enough, with enormous uh, consequences if we are not able to uh, address climate change. Therefore, let's take another uh, question. Uh, what did happen since that moment, and what sorts of consequences can we draw from these events in order to prepare the future? Uh, there are three or four things uh, that can summarize uh, the way things must be addressed. The first thing is what I would call globality. What do I mean? When you are considering, and it is the case in this conference, when you are considering uh, the main crisis today, nearly all of them have in common uh, three characteristics. The first one is that they are international. The second one is they are interdisciplinary. And the third one is they are international. And it's very true for climate change as well, which means, for instance, that right now we have in Montreal and other uh, COP, COP15, about biodiversity loss. They are trying to build a sort of sister agreement uh, as Paris. And we know that it will not be possible to address climate change if at the same time We don't do the same effort in order to combat uh, biodiversity uh, loss. What do I mean? I mean that when we are preparing the next steps, and we shall need next steps, we have to have a sort of global uh, look at it, because if we are only thinking in terms of climate, it's not enough. Second point, uh, it's uh, fascinating Uh, to see uh, that finance will be key. Uh, you know that long time ago uh, northern countries uh, have committed themselves to uh, bring uh, 100 billion dollars to uh, the less developed countries. Uh, the commitment was taken in 2009 and we had to deliver in 2020. Uh, we are in 2022, and we have not delivered. And it's one of the reasons why there is, only one of the reasons, why there is a lack of trust uh, coming from a series of countries uh, towards what we could call a rich country. But anyway, we know uh, there is discussion about the figures, that these $100 billion dollars are a sort of drop <laughs> compared to the real needs which are probably 20 or 30 times uh, more. And uh, the question for the future is how to be able to convince uh, financial actors uh, that it's an absolute necessity to invest in renewable and to disinvest in um, traditional uh, emitters. Uh, this will be probably uh, the key element for the next COP, which, by the way, will take place here in the Emirates. And uh, as you may know, because uh, probably you have paid attention to recent uh, Egyptian COP 27, which was not a real success, uh, there are efforts in order to coordinate the financial Uh, effort and to reform, uh, because at the end of the day it will be necessary, uh, the financial system which has been built just after the Second World War, where the climate problem did not really exist, and where uh, rich countries were not exactly the same as today and uh, was a different uh, setting. Therefore, uh, we must bear in mind this question of globality. We must bear in mind this question of finance, because these are two key elements. The third one is what I would call rapidity or speed, because climate uh, is a bit uh, specific. Because obviously, when you emit CO2 in the atmosphere, uh, it doesn't get down before years and years, centuries. And therefore, a moment comes when uh, even if you stop, you have chain reactions which are uh, terrible. And we are in a situation which is rather strange. Uh, we have improved a lot, when I say we, I mean the world, has improved a lot its commitment for a long-distant future. If we compare with Paris' commitment, when we've said that uh, we have to be uh, carbon neutral at the middle of the century, Most countries today have taken such a commitment. Uh, it's different for China and Indonesia, it's not 2050, it's 2060, and it's different for India where it is uh, 2070. But as a famous economist was saying, uh, in the long term we are all dead. And the problem is that the short-term commitments and the short-term achievements do not match at all with this long-term perspective. Therefore, a uh, new way which is necessary and uh, which is a bit different from uh, other uh, sector is that we have to insist on short-term decisions. And if we don't do that, uh, the long-term uh, will not be in line. And the fourth element is with, with uh, finance, uh, social justice. Uh, when we uh, have written uh, the Paris Agreement, we were thinking, uh, I would say in abstract terms, uh, to social justice. But uh, since that moment, we have seen that if we want to uh, address climate change, it is a social problem as well. We have seen that in, in France. Uh, probably many of you have heard about the Yellow Vest Movement, which took place um, some years ago, uh, the idea was the government at that time decided to raise the taxes on oil and uh, for gas users, and uh, many people say, okay, it's probably a good idea, but I cannot afford it, and they refute, and the government has to abandon it. On the contrary, our German friends, when they have decided to uh, stop uh, coal industry, it's, 2038, 2040, they have decided to accompany that by a credit of 40 billion euros in order to train people, to uh, have new industry, and so on and so forth. And therefore, when I add all that, taking the lessons from Paris and looking at the new situation in order uh, to be able, in the next uh, months and years, try and address a uh, climate change problem. Uh, you have the question of obviously uh, international cooperation. You have the problem of evaluation, because there's a lot of greenwashing, and we have to be clear on that. You have uh, the problem of rapidity, you have the problem of globality, you have the problem of finance, and you have the problem of social justice, which means that it's uh, very, very difficult task. Our friend Antonio Gutierrez says, and I think he's wise man and well informed, that it is the largest challenge uh, for uh, humanity. It means that uh, obviously uh, it will be very difficult. Uh, very often people ask me, well, are you optimistic or pessimistic? I don't answer that one. I say, uh, Sometime I, I quote uh, the, the famous scientist Einstein uh, saying just after the Second World War, our world is dangerous. But the danger comes, doesn't come mainly for those from those uh, who do wrong. Uh, the danger comes mainly for those who look at it, who know it, and who do not prevent it and react, and it's uh, my way of thinking. If a country like this one, uh, which is an oil producer, but which is diversified, has decided to welcome uh next COP, you can imagine what will be the comments. Wow, it's greenwashing, uh, and uh, in fact, it can be very useful, because here, there's a diversification, and if a country like this one, shows that there is a hope that it is not uh, a sort of uh, intellectual uh, action, but that we can change things, uh, we can uh, give back hope. And as far as, w as each of us is concerned, uh, I think uh, we must do our best. As far as I know, and as so far as I am concerned, uh, I am uh, committed, and I know that uh, all of you are committed too. Thank you. Bien, merci beaucoup. Est-ce que on peut parler aussi français ou pas? Là, il y a des. Non, non, Mais je veux bien. Mais c'est la question des appareils. Ils ont été distribués, hein? Est-ce que les appareils, je ne sais pas si Florent est quelque part, ça a été distribué Oui non, non, apparemment, au premier rang, il n'y en a pas. Hein si vous pouvez, je vais parler français parce que je crois que certains de nos amis ne comprennent pas l'anglais, et on ne peut pas leur en vouloir, au contraire, j'allais dire. Donc je vais parler, parler français. On va prendre deux ou trois questions. Moi, je voudrais vous poser la, la première euh, qui se situe sur le plan diplomatique. Euh, si mes chiffres sont exacts, ce dont je ne suis pas sûr, euh, les États-Unis et la Chine ensemble représentent à peu près 40% des émissions, et même un peu plus, euh, dit Laurent Fabius, bon, ce qui est évidemment considérable. Bon. La question se pose donc de savoir si, euh, avec la... la, la L'aggravation euh, des, des tensions entre la, les États-Unis et la Chine, euh, une coopération peut demeurer entre les deux euh, superpuissances de ce début du XXe siècle. On a envie de dire si oui, ça a une chance d'entraîner tous les autres. Sinon, ça, euh, il y a des chances que ça ne ruine euh, l'ensemble de la construction euh, diplomatique. Donc, euh, j'aimerais savoir comment vous, vous vous situez par rapport à cette question qui, qui, qui naturellement, entraîne aussi celle de, en fait, du diagnostic sur les relations entre les états unis et la Chine. Cette question, et je parle français avec plaisir, est évidemment euh, fondamentale. D'abord, partons des chiffres qui sont euh, toujours des juges de paix. Euh, si on regarde d'après les derniers chiffres. Quel est le pourcentage des principaux pays émetteurs? Euh, ça donne les choses suivantes en euh, chiffres euh, bruts, parce que si on les rapporte au nombre d'habitants, c'est évidemment tout à fait euh, un autre palmarès. Euh, la Chine est autour de 30%. Euh, les États-Unis sont entre 14 et 15%. Euh, L'Union européenne est et l'Inde sont entre 7 et 8 La Russie est autour de 5 Ensuite, euh, vous avez euh, le Japon, euh, l'Iran, euh, l'Arabie Saoudite. Voilà les ordres de grandeur. Euh, et donc, il est évident qu'il euh, n'y a pas euh, d'action euh, efficace possible euh, si, d'une part, les plus grands émetteurs euh, n'acceptent pas ces disciplines et si, euh, par leur désaccord, euh, ils n'entraînent euh, pas les autres. Euh, Jusqu'à présent, avec des hauts et des bas, il est resté une certaine coopération entre euh, les Chinois et euh, les Américains. Et l'Europe, là-dedans, euh, peut jouer un rôle bien utile parce que euh, c'est parfois plus facile euh, pour tisser des compromis, d'être trois qu'à deux dans certaines circonstances. Et euh, cette coopération euh, s'incarne en particulier euh, par deux hommes qui euh, étaient présents à Paris et qui continuent à mener euh, cette affaire, du côté américain John Kerry, et du côté euh, chinois, un ministre qui s'appelle Xi, euh, qui sont l'un et l'autre euh, très convaincus de la nécessité d'agir. Et même au temps où euh, la tension a été maximale entre euh, les États-Unis et la Chine, euh, ce contact a continué euh, d'exister. Maintenant, euh, est-ce que dans le contexte général de tensions euh, graves, et qui peut s'aggraver encore, euh, est-ce que cet euh, effort joint euh, va continuer Je pense que c'est possible, euh, mais il ne faut pas trop <rire> tenter la bête. Je m'explique. Euh, il y a des modèles différents pour euh, faire face au climate change. Euh, par exemple, euh, le modèle américain vient euh, d'être illustré d'une façon extrêmement claire. Par une loi qui nous pose des problèmes à nous, Européens, mais qui, du point de vue de la lutte contre le changement climatique, est très positive, euh, euh, qui s'appelle IRA euh, et, et qui favorise les technologies nouvelles, euh, surtout lorsqu'elles sont euh, produites euh, aux États-Unis. Euh, là, c'est le modèle américain, donc euh, oui, encourager très fortement les technologies nouvelles et financer ce qui est fait aux États-Unis. Euh, les Chinois ont un modèle différent. Les Chinois sont devenus les premiers et de loin, par exemple, en matière solaire. Et ils font de bonnes choses en matière de renewable, mais ils ont euh, un bilan euh, charbon euh, très important. Alors ils disent désormais nous allons faire du charbon propre, savoir ce que ça veut dire exactement, et ils continuent malheureusement à subventionner le charbon dans les pays euh, circo-voisins. Mais c'est un modèle différent. Euh, vous avez aussi euh, le modèle euh, européen. Euh, nous avons, nous, euh, décidé un Green Deal. Euh, nous pensons à, mais nous avons des difficultés à le mettre en œuvre, à mettre des taxes euh, à l'importation, c'est un autre modèle. Euh, il faut penser aussi aux autres pays euh, qui aujourd'hui euh, n'émettent pas beaucoup, mais qui euh, d'abord euh, sont des victimes du réchauffement climatique et qui, dans le futur, vont avoir une grande importance. J'en pense notamment à toute la zone africaine où le modèle ne peut pas être ni euh, le modèle américain euh, ni euh, le modèle chinois. Euh, je fais une parenthèse. Si nous ne finançons pas correctement, en particulier euh, ces pays-là, eh bien, il va se produire ce qui commence à se produire, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser leurs ressources pétrolières et leurs ressources gazières en disant Vous nous aviez dit que les promesses ne sont pas au rendez-vous, donc. Euh, alors, euh, la question euh, de Thierry était très précise. Est-ce que la coopération continue d'exister Actuellement, oui. Euh, Est-ce qu'elle pourrait résister euh, à une détérioration euh, de euh, la situation euh, C'est là où il faut faire intervenir les peuples. Euh, bien évidemment, régime démocratique et régime chinois n'ont rien à voir. Et euh, l'importance des populations dans les décisions qu'ils ont prises n'en ont plus rien à voir. Euh, mais euh, je crois qu'aux États-Unis, euh, la nécessité maintenant euh, d'aller euh, vers... Euh, un modèle, notamment énergétique nouveau, est euh, euh, transpartisan largement. Euh, et la décision qu'avait prise le président Trump de euh, sortir de l'accord de Paris, euh, il est très peu probable qu'une nouvelle administration républicaine prendrait la même décision. Quant à la Chine, euh, il y a euh, la pression extrêmement forte qui n'est pas tellement en termes de climate change mais qui est en termes de pollution. Et là les autorités chinoises euh, sont amenées à prendre en compte euh, les souhaits de la population. On est en train de le voir euh, pour la Covid, on le verrait de la même manière. Euh, donc je ne suis pas d'un optimisme Béat parce que, euh, évidemment, le contexte international est beaucoup plus tendu euh, qu'à l'époque où nous avons pu passer l'accord de Paris. Mais euh, en tout cas, pour être très positif, il faut faire en sorte au maximum que cette question qui est internationale, intergénérationnelle, interdisciplinaire puisse échapper aux euh, évolutions, y compris négatives, de la situation internationale. Merci beaucoup. Je, je, je veux dire que j'étais ici même il y a un peu plus d'un mois dans une réunion assez restreinte euh, où John Kerry euh, était et, et il a exprimé un point de vue plutôt optimiste c'est euh, par rapport à la Chine, toujours la question que j'ai posée. Je veux dire que John Kerry est un homme aussi qui a une formidable énergie et il ne, il ne renonce à rien. Je confirme que John, qui est un ami, est d'un tempérament très optimiste. Voilà, c'est important aussi, euh, les gens qui tiennent la barre. Alors, on prend deux, deux, deux autres questions, puis malheureusement, on aurait envie de continuer très longtemps, parce que Mais euh, je crois, je crois qu'en euh, cette heure tardive, on va prendre deux autres questions. Je vais passer la parole à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, euh, <rire> mais... Euh, il n'a pas demandé par pudeur, c'est euh, notre spécialiste de l'énergie de l'IFRI qui, qui Voilà, il demande la parole maintenant. Voilà, <rire> voilà. Hein, Marc-Antoine et Elmazega. Et quelqu'un d'autre qui Je n'ai pas vu qui c'était. C'est M. Pluger. D'accord. Ah, Merci beaucoup, euh, c'est un plaisir. Est-ce que euh, vous auriez un conseil à donner à nos amis émiratis qui vont donc accueillir cette COP. Il faut quand même le dire, jusqu'à présent, les COP se sont déroulées, enfin, celles qui comptent, se sont déroulées au on appelle le Nord, en tout cas chez nous, en Europe, pour tout un tas de raisons. Et là, avec l'Égypte, c'était arrivé en Afrique pour la première fois, et puis là, ça arrive au Moyen-Orient ou dans le Global South, comme on l'appelle ici, depuis deux jours. Et donc, évidemment, un enjeu majeur, vous l'avez dit vous-même, c'est un pays qui est très avancé, mais enfin, cela dit, voilà, il y a un enjeu diplomatique majeur et euh, quels conseils de méthode et puis d'objectifs vous formuleriez, surtout dans la phase de préparation qui va être euh, clé Et on a vu année, cette année-là que la phase de préparation était très difficile, euh, notamment la, la précession de Bonn qui n'était pas vraiment une, un grand succès, et donc les choses s'étaient mal engagées dès le départ en réalité. Merci beaucoup. Euh, comme nos amis émiratis sont euh, à la fois des gens remarquables, de très bons diplomates et très polis, euh, ils ont devancé votre question et ont eu la générosité euh, de me demander euh, mon avis. Euh, J'ai commencé par dire, pas par une formule de politesse, mais parce que c'est ma conviction, que chaque COP est différente et qu'il euh, n'y a pas grand chose à voir entre euh, la COP de Paris dans un certain contexte et euh, la COP qui aura lieu ici. Euh, une fois dit cela, qui n'est pas simplement une précaution de langage, euh, nous avons fait ensemble le tour des questions qui vont se poser. Alors, il y a des questions de cours. Euh, première question de cours, euh, je ne veux pas trop jargonner, euh, il est prévu que l'an prochain, dans la COP qui sera donc le numéro 28, euh, il faut faire ce qu'ils appellent en bon français Global Stock Take, c'est-à-dire un bilan de ce qui est fait, et des engagements des uns et des autres. Et il fallait le faire à cette période. Et donc, euh, il faudra que, euh, à l'occasion de cette euh, COP euh, de nos amis émiratis, euh, soit délivré ce bilan qui permettra de savoir à peu près exactement où on en est, que des choses très diverses se dire à ce sujet. Deuxièmement, point de passage obligé, il faudra évidemment euh, qu'ils avancent sur la question financière, ce qui n'est pas la plus facile. D'une part, sur les fameux 100 milliards promis en 2009 et toujours pas délivrés, euh, nous en sommes, disent les spécialistes, à 83 milliards. Bon, il faudra, euh, c'est la moindre des choses, euh, qu'on arrive avec plusieurs années de retard à ces 100 milliards. Euh, mais sachant euh, que euh, ceux qui payent, euh, ce sont les pays euh, du Nord et que donc euh, il y aura un travail de conviction à faire. Et puis... Il y aura toujours sur le plan financier à donner un contenu à euh, ce fonds qui a été euh, créé euh, en théorie cette année à euh, Charmel qui s'appelle « Loss and Damage » et qui, lui, doit être euh, pourvu de bien davantage de financement. Évidemment, lorsqu'on tire le fil de la question financière, on s'aperçoit, je l'ai dit en quelques mots sans doute maladroits euh, en anglais tout à l'heure, euh, vient la question du FMI, de la Banque mondiale, euh, des banques régionales, etc., etc. Euh, et euh, vous avez euh, probablement vu que le président français, le président Macron, avec la première ministre de la Barbade, euh, ont pris des initiatives pour qu'on avance sur ce sujet qui est traité par ailleurs euh, très euh, largement. Mais comme... Euh, on sera euh, l'année prochaine. Et comme euh, on se trouve dans un pays euh, riche, il est évident que cette question financière euh, sera abordée et que si on veut que ce soit un succès, euh, il va falloir, euh, comme on dit en bon français, euh, délivrer. Euh, ce qui pose la question, trois questions au moins, qui ne sont pas très faciles. Premièrement, qui est-ce qui paye Deuxièmement, qui est-ce qui reçoit et Troisièmement, quels sont les canaux euh, dernier point, euh, il se trouve que ce pays est à la fois un pays euh, riche, un pays euh, émetteur euh, de CO2 et euh, un pays qui a opéré une diversification déjà très importante. Alors, euh, comme je suis euh, franc, candide, comme on dit en anglais, avec mes interlocuteurs, je leur ai dit, mais ils n'avaient pas besoin que je leur dise pour le comprendre et le savoir, qu'évidemment, un certain nombre d'observateurs vont dire, euh, écoutez, un pays pétrolier qui organise euh, une COP, euh, bon, prolongez la comparaison tout seul. Et il faut affronter l'éléphant qui est dans la pièce. Et donc, euh, je pense que c'est l'état d'esprit euh, de, de nos amis émiratis, dire voilà, voilà ce que nous avons fait. Nous, nous croyons que euh, les ressources traditionnelles ont une limite. Nous avons engagé une diversification. Nous ne sommes les porte-parole de personne autour de nous. Nous avons notre voix propre et nous voudrions, euh, action à l'appui, que euh, ce soit euh, dans cet esprit que soit menée la COP28. Ensuite, la dernière chose que j'ai dite euh, à euh, nos amis émiratis d'expérience, c'est que ce qui est décisif pour qu'une COP réussisse, c'est que soit créée la confiance entre tous ceux qui participent, c'est-à-dire 196 pays dans le monde, et ceux qui animent la COP. Ce qui demande un travail considérable, et ce qui demande qu'on ne soit pas seulement l'interprète de son propre pays, mais l'interprète de la communauté mondiale, qui comprend euh, des pays pauvres, qui comprend des petites îles, qui comprend des pays réticents, qui comprend des ceci. Mais euh, je suis frappé de voir avec quel euh, sérieux et compétence ils euh, abordent euh, cette préparation. Voilà quelques éléments pour répondre à votre question. Merci infiniment. Alors, comme malheureusement le temps passe et que je crois que les cuisines m'ont fait signe, ne euh, va pas attendre trop, trop longtemps. Je vais passer la parole à un pays le voisin de la France qui a choisi la voie du charbon. Friedberg Plueger. Friedberg Früger uh, from Germany from Berlin uh, Mr Prime Minister uh, you referred to the IRA in the United States and we tend to see that as a huge close Cl speak closer okay. to your mic. So, of course. Uh, you refer to the IRA. Uh, and this is a huge challenge to all of us, this new law in the United States, which is a huge subsidy of $380 billion dollars into the energy sector. Uh, but instead of complaining and saying that is protectionism, In my point of view we should in Europe do something very similar and that is not just as you said look to ambitious aims in the long future but to unleash the powers of new technologies we have so many great engineers so many great researchers here we have with technology all the chances to fight climate change but to unleash These abilities and to put them into markets and do it in, the, in this way and not via micromanagement in the Direction Générale or in uh, the ministries of our uh, national countries, that I think is the concept where we can learn from the United States. They unleashed the shale revolution and got rid of coal. They did more for climate with doing that than we did with all our regulations. Uh, now they unleash small nuclear, uh, carbon capture storage, carbon capture use. They have new technologies in the field of direct air capture, of synthetic fuels. And what is Europe doing? We forbid the combustion engine. Nobody wants the combustion engine for fossil fuels. But if it comes with synthetic fuels, for, for instance, here in Abu Dhabi, you can produce them. Uh, if you do this with synthetic fuels, why should we not keep on with our wonderful uh, European uh, ability and, and, and keep on the combustion engine? So, less bureaucracy and less micromanagement and more market and more technology. That's the recipe if we want to fight climate change. Thank you. Uh. I think this, euh, pardon, je, je, je pense que euh, ce discours, si vous le teniez en France, plairait assez euh, parce que euh, par rapport euh, à la loi qui a été votée aux États-Unis, vous avez vu sans doute que euh, le président français a été récemment invité euh, aux États-Unis. Et euh, qu'il a soulevé les difficultés qui euh, étaient liées pour les entreprises euh, européennes, y compris allemandes d'ailleurs, euh, si euh, des décisions n'étaient pas prises. Alors quelles peuvent être ces décisions euh, La décision à laquelle j'imagine le président français pensait, c'est euh, de considérer, comme c'est le cas pour le Canada et le Mexique, que les entreprises européennes euh, pouvaient euh, euh, recevoir euh, le label américain. Je, je, évidemment, en tant que Français, je serais ravi de cela. Euh, je n'ai pas trouvé cela immédiatement dans les propos du président Biden, mais la force de conviction permet peut-être d'espérer. Bon, ça, c'est une première dimension. Donc, que les Américains considèrent que les Européens sont Américains. Euh, euh, oui. La deuxième possibilité, euh, c'est celle que vous avez euh, énumérée, c'est-à-dire que on dégage des sommes suffisantes pour qu'il euh, y ait un encouragement à toute une série de technologies. Après tout, euh, euh, nous avons aussi de bons innovateurs, de bons chercheurs, de très bons industriels. Mais là, euh, c'est une voie qui euh, se heurte à un certain nombre de difficultés notamment venant de l'Allemagne bon euh, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous par expérience pour opposer à ce point euh, l'état euh, et les entreprises euh, je pense et, et, et pour présenter je caricature un peu, euh, les États-Unis comme étant un pays où euh, l'État ne fait pas grand-chose, les entreprises font tout, etc. Je pense que l'une des caractéristiques des sociétés modernes qui réussissent, c'est que tout le monde tire dans la même direction et que euh, l'État euh, apporte son concours. Je distingue l'État, euh, bien sûr, et la bureaucratie. Euh, mais c'est vrai euh, qu'il y a un risque, et ce sera un gros risque, que nous pensions, nous, Européens, nous en sortir, – Uniquement avec des normes et des droits de douane. Ça, euh, à l'expérience, euh, je crois que ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, votre question a un grand mérite, euh, c'est qu'elle montre que, euh, d'abord, il y a une difficulté considérable, euh, ensuite que nous avons des ressources, euh, charge à nous, enfin à nos dirigeants, de savoir euh, bien euh, les mobiliser. Je disais tout à l'heure, euh, on me demande souvent si je suis pessimiste ou optimiste. Euh, le challenge, il est devant nous. On ne peut pas l'éviter. Donc, euh, il faut euh, faire en sorte, par les meilleures attitudes possibles, l'Europe est une force, euh, mais encore faut-il convaincre les autres Européens, euh, par les meilleures attitudes possibles, de relever euh, ce défi-là. Merci en tout cas beaucoup de votre patience. Et vous allez pouvoir maintenant euh, continuer cet excellent repas. Merci. Merci à vous.